Il fait beau, il fait chaud, ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné ce genre de vidéo Donc j'espère que vous êtes prêts, Pareo, boisson fraîche, on y va, c'est parti <musique> Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'adore vous faire et que ça fait très longtemps que j'ai pas fait Du coup il y a pas mal de livres que j'ai à vous présenter aujourd'hui Et vous allez les découvrir tout au long de la vidéo parce qu'ils sont un petit peu lourds et que j'ai la flemme de les porter Avant de commencer je voulais vous parler d'un petit concours Puisque ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait sur Youtube Où est le livre Ah <rire> gros fail Donc aujourd'hui je voulais vous proposer un concours sur youtube je vous propose de gagner ce livre-ci, Haunted Mansion Imagineering Disney Classique que je vous avais d'ailleurs présenté dans un précédent Disney book donc il est en anglais uniquement mais il vient de Walt Disney World de la boutique Memento Mori que je vous avais également présenté dans l'un de mes précédents vlogs c'est vraiment un livre qui est absolument génial qui regroupe toute l'histoire des maisons hantées donc Haunted Mansion et Phantom Manor à travers le monde et c'est un très beau livre alors pour participer c'est très simple il vous suffit d'aller voir en barre d'infos vous avez un lien google form par contre je tiens à vous le dire Puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal d'abus sur les derniers concours, une seule participation par personne. Si je vois qu'il y a des personnes qui s'amusent à le rentrer une, deux, trois, quatre fois ou 17 fois, comme j'ai pu le voir sur le précédent concours, ce sera annulation d'office euh, de la participation, mais bon c'est normal mais surtout euh, je mettrai les adresses de côté pour les prochains concours pour que vous ne puissiez plus participer ça c'est dit je vais commencer avec un livre disney que vous voulez que je vous parle depuis très très très longtemps ça fait très longtemps qu'on en parle de ce livre disney il s'agit du livre des méchants disney euh, donc livre en français qui parle donc des méchants et que j'ai dans ma collection depuis le début d'année à peu près vous étiez très très nombreux à m'en parler alors qu'est-ce que j'en ai pensé Je vous dis ça tout de suite Donc pour être totalement transparente avec vous, j'ai été assez mitigée pour ce livre. Il faut savoir que j'avais des attentes assez fortes pour ce livre puisque j'adore les méchants Disney et c'est vrai que c'est un type de livre qu'on n'a pas spécialement en France. J'ai été particulièrement séduite par l'esthétique du livre, ce côté un petit peu crayonné, cette dominante violet, ce design assez adulte mais avec une pointe de magie malgré tout, j'ai trouvé que c'était un sacré point positif. D'habitude quand on regarde les livres, sur la première page il n'y a rien, Alors il y a vraiment des crayonnés des méchants et ça c'est vraiment plutôt cool, après j'ai été assez déstabilisée parce qu'il n'y a pas vraiment d'intro dédié aux méchants, je pense que c'était quelque chose d'important et tout de suite on entre dans le vif du sujet avec un très long sommaire les méchants sont donc divisés en différentes catégories et moi j'ai pas trop aimé parce que euh, déjà je comprenais pas trop la classification de certains méchants, il y a un classement du pire du pire alors ça c'est quand même assez subjectif je suis désolée mais on peut pas mettre le duc wiselton et pas Frollo dans cette catégorie le duc wiselton pour vous resituer un petit peu c'est euh, l'espèce de duc euh, de la reine des neiges, ok il est pas très très sympa mais Frollo les gars, Frollo, enfin il y a quand même un niveau d'écart, vous êtes bien d'accord avec moi non Et c'est vrai que dans l'introduction on nous dit que euh, ce livre va être une présentation des différents méchants Disney, c'est vraiment la promesse que respecte ce livre, c'est à dire qu'on a les différents méchants avec une description plus ou moins succincte, on a quelques anecdotes mais vraiment pas grand chose, les principales anecdotes qu'on a c'est vraiment tout ce qui va toucher plus autour du doublage en fait, ne vous attendez pas en prenant ce livre à avoir des anecdotes euh, au niveau de la production, au niveau euh, des concept art, du design original, il n'y a pas grand chose à ce niveau là et moi c'est ce que j'attends dans ce genre de livre en fait c'est vraiment euh, d'en savoir plus sur l'histoire, sur euh, la conception d'un personnage, sur pourquoi on a fait tel choix et pas un autre et là c'est pas quelque chose qu'on retrouve spécialement. On a des petites anecdotes mais j'aurais aimé qu'on nous fasse comprendre à quel point les, les méchants sont importants en fait dans un film Disney et dans un film en général l'antagoniste est pour moi aussi important que le héros si l'antagoniste est raté il y a forcément quelque chose qui va vous manquer à l'histoire et là c'est pas mis en avant après il y a quand même d'autres choses que j'ai bien appréciées, notamment les petits encarts qu'on peut voir sur certains types de méchants euh, qui rajoutent quelque chose maintenant c'est pas non plus incroyable on nous parle autant de méchants disney que pixar que de courts métrages et ça c'est un énorme point positif à mon sens puisque bah du coup on a aussi des méchants très méconnus et j'ai bien aimé qu'on nous parle également des méchants dans les parcs par contre ça répond pas vraiment à mes attentes ça reste quand même un livre disney qui est vendu 40 euros donc qui est pas donné et moi j'en attends plus dans ce genre de livre mais c'est quand même très personnel si vous avez envie de voir une galerie des personnages méchants Disney existants, pourquoi pas Après si vous attendez un art-of qui est plus vraiment centré sur toute l'histoire des méchants Disney, tout ce que ça a pu apporter, euh, la conception, etc., c'est pas un livre que je vous recommande parce que vous allez être déçus. Un livre que je peux vous présenter et qui par contre justement a cette qualité de vraiment aller plus en profondeur sur l'histoire des méchants, c'est celui-ci. Si vous voulez en savoir plus sur ce livre aussi, je vous invite à aller sur mon blog, je viens d'en faire la review, vous avez l'article en barre d'infos. D'ailleurs, petite information en plus, sachez qu'il va y avoir une suite à ce livre aussi puisque le livre des héroïnes Disney a été annoncé pour octobre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez que je vous fasse une review de ce livre quand il sortira. Je suis prête à lui donner une seconde chance, malheureusement pour être parfaitement transparente avec vous j'ai un livre sur les héroïnes disney dans ma euh, bibliothèque qui est un véritable graal, qui est l'un de mes livres préférés, l'un de mes indispensables donc euh, j'ai très très peur qu'il soit là encore pas à la hauteur mais je suis prête à donner une chance et je pense que chaque livre a ses bons et ses mauvais côtés celui-là je suis quand même contente de l'avoir dans ma collection malgré tout et c'est pourquoi je lui mets la note de 3 sur 5 bon je pense que vous vous y attendiez mais je ne pouvais pas faire ce Disney book sans vous parler du livre des indestructibles 2 de, donc le art of sorti chez Chronicle Books vous avez ma vidéo des secrets des indestructibles 2 de, et ma critique du film si vous voulez savoir ce que j'en pense sans spoiler alors pour tout vous dire ce livre là je l'ai acheté en précommande, je crois que je l'ai précommandé en mars et il est arrivé vers mi-mai chez moi. Il n'existe pas en français donc du coup c'est un exemplaire en anglais que j'ai mais honnêtement pour moi le niveau d'anglais n'est pas non plus insurmontable sur ce livre-ci. Euh, je trouve que de façon générale et je l'avais déjà constaté avec Coco plus récemment, je suis désolée, je suis dit... Bonjour toi, bonjour, bonjour, bonjour. C'est Coco la caméra J'avais déjà pu le constater avec Coco mais je trouve que euh, les livres de cette collection sont de plus en plus épurés donc des images en grand format, moins nombreuses, avec moins de texte c'est quelque chose qui me déplaît puisque moi mes art-of préférés de cette collection-là notamment le Réponse c'est des livres qui sont assez fournis et là c'est pas vraiment le cas par contre la bonne nouvelle c'est que contrairement à celui de Coco, il n'y a aucun spoil dans ce livre-ci alors il faut savoir que la sous-couverture est absolument magnifique c'est un détail auquel je fais très très attention, vous le savez je pense. Et j'aime beaucoup également l'esthétique de ce livre-ci qui est très cohérente avec l'univers des indestructibles. Il y a beaucoup de sous-tons de rouge, d'orange, de, de jaune, donc euh, des tons qui sont très chauds et qui collent vraiment à l'ambiance des indestructibles 1 et 2. Alors je vous avoue qu'à l'heure où euh, je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore pu tester mais j'ai également pu constater que page 2, euh, on avait un URL avec différents bonus à tester, donc je suppose que c'est des contenus additionnels sur les coulisses des indestructibles 2. Je trouve que c'est une option qui est super intéressante. J'aime beaucoup cette idée de jouer sur euh, tout le contenu additionnel, nous, nous permettre de découvrir des vidéos par exemple. Donc, je ne sais pas ce que ça donne, mais j'espère que ce sera développé par la suite. Pourquoi pas mettre des QR codes dans les art off etc., qui nous ramèneraient vers des vidéos plus explicatives et ça apporterait vraiment quelque chose à la lecture. Le sommaire est minimaliste, mais très clair. Les informations ne sont pas très nombreuses, mais on apprend quand même. Deux ou trois petites choses, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, je vous avoue que pour moi, le gros point négatif, c'est qu'on nous parle vachement d'architecture dans ce livre, en fait. Euh, notamment la maison des indestructibles. Honnêtement, ça doit bien prendre un quart du livre au bas Alors oui, elle a une importance dans le film, on la voit beaucoup. Mais je pense qu'il y a dû avoir d'autres challenges, beaucoup d'autres choses à travailler dans, dans ce film en fait, surtout qu'on l'a quand même attendu pendant 14 ans. Donc je sais pas, j'avoue que j'ai été un petit peu déçue là-dessus, j'aurais aimé en voir plus et c'est le sentiment qui en ressort à la fin de ma lecture c'est que je j'ai un sentiment d'inachevé en fait j'ai un sentiment d'incomplet qu'on aurait pu en apprendre davantage sur ce livre après c'est peut-être une volonté du coup de nous laisser la surprise sur certains éléments du film mais j'aurais quand même aimé en savoir plus et je trouve que le art of des indestructibles 1 est beaucoup plus fourni là dessus euh, dans les indestructibles 1 on a vraiment plein de pages sur toutes les scènes coupées etc et là c'est pas vraiment le cas donc euh... Je suis assez mitigée, pour moi c'est pas le meilleur art-of de Chronicle Books, il est quand même bon mais c'est pas non plus incroyable. Et donc là encore je lui mets la note de 3 sur 5. Et j'arrête pas de faire ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à compter dans les commentaires le nombre de fois où je fais ça. <rire> je serais curieuse de savoir. Alors là ma Pixie Army on va parler d'un autre livre, je sais que vous adorez quand je dézingle les Bah vous allez être servis. Donc ce livre-ci c'est Disney éternel Enchanteur qui est proposé au prix de 14,50€, donc prix qui est quand même largement raisonnable, euh, avec euh, un format euh, souple, que j'aime énormément. J'avais déjà euh, fait une chronique justement dans mes Disney Books sur le livre Ghibli, qui est par les mêmes auteurs, et j'avoue que j'avais pas été très très tendre. Vous avez été très très nombreux à m'en parler sur les réseaux sociaux, à me demander ce que j'en pensais, à me parler de sa sortie et tout. Et donc bah il fallait que je le lise, hein, forcément. J'avais pas été fan de certains aspects de Ghibli. Je pense notamment euh, à l'écriture en particulier d'une des personnes qui, qui travaillait sur le livre que j'aimais pas du tout. Mais alors là, ce bouquin-là, je vais être très honnête avec vous, la Pixie Army, j'ai pas réussi à le finir. Ouais, j'en suis même pas à la moitié. J'aurais aimé l'aimer, j'aurais aimé vous faire un retour plus positif, mais honnêtement, j'ai pas réussi à être happée par ma lecture. Alors j'ai absolument rien contre. Euh, euh, les éditions qui font ce livre aussi euh, j'ai rien contre les équipes qui s'occupent de ce livre, je trouve qu'au contraire que c'est une très très belle initiative, maintenant je sais pas pourquoi mais j'accroche vraiment pas, il a rien à faire, j'ai beaucoup de mal avec le type d'écriture et surtout de ce que j'en ai lu, j'ai pas trouvé que c'était vraiment intéressant en fait, le livre reprend tous les films de Disney avec des classifications différentes On a notamment la nature, la modernité l'anthropomorphisme etc, on n'a pas du coup d'ordre chronologique, là encore c'est quelque chose qui me perd un petit peu, je vous à vous mais que je peux comprendre. J'ai beaucoup aimé la présentation, euh, je trouve qu'honnêtement la couverture est magnifique, que l'intérieur est vraiment bien travaillé, par contre moi au niveau de l'écriture j'accroche pas. J'accroche pas au concept, c'est à dire que les premières pages euh, nous parle des nine Old men, de Walt Disney etc donc quand même des notions qui sont importantes pour les fans disney mais après on nous recense du coup on a une à deux pages euh, sur un film disney ça peut être la reine des neiges, ça peut être Mulan, la princesse et la grenouille, Melody cocktail etc on nous présente le film en question sur les deux tiers et sur un tiers vous allez avoir des anecdotes mais je sais pas la façon dont c'est intégré je trouve ça assez lourd à lire assez difficile c'est pas fluide c'est vrai que c'est des gros pavés c'est des gros blocs de paragraphes c'est peut-être ça aussi qui m'a freiné je sais pas il y a une image du film voire deux mais il n'y a pas par exemple d'image de croquis, d'image des coulisses... J'ai du mal avec les images de films en fait dans ce genre de livre, moi c'est vrai que ce qui m'intéresse le plus c'est de découvrir du coup des images euh, making-of quoi. du coup j'ai pas du tout accroché, j'ai plus l'impression d'avoir affaire à une espèce de liste des différents Disney avec une présentation pour chacun ce qui est plutôt pas mal parce que ça permet d'en découvrir certains, après on peut pas accrocher à tout ça veut pas dire que si moi j'aime pas ce livre vous ne pouvez pas l'aimer et euh, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu ce que vous en pensez donc du coup je pense que vous l'aurez compris j'ai aimer ce livre euh, c'est quand même quelque chose de très personnel mais du coup je mets la note de 1 sur 5 parce que c'est vraiment pas un livre que j'apprécie quoi bravo donc là je vais vous présenter euh... Un très gros livre, comme vous pouvez le voir, il s'agit du livre du roi lion. Si vous avez vu mon dernier haul, vous en avez forcément entendu parler dans ma vidéo spéciale euh, mes achats que j'ai ramené à Walt Disney World. et bon, on va pas en parler de ça, hein. C'est bon. <rire> mon compte en bon banque tente de s'en remettre doucement. J'ai acheté ce livre aussi, The Art of the Lion King, qui est une pépite que je voulais depuis très très très longtemps dans ma collection Disney que je n'avais pas acheté pour la simple et bonne raison que euh, sur internet vous retrouvez surtout des versions de ce livre en miniature et moi je le voulais dans ce format-ci donc je l'ai acheté sur le ebay us à 30 dollars voilà je vais poser ça parce que ça fait une demi-tonne j'adore le roi lion et principalement les films disney des années 90 donc c'est vrai que c'était un graal que je voulais sachant qu'en plus de ça j'ai aussi euh, le bossy notre dame et euh dans cette collection-ci donc ça va bien avec Alors il faut savoir que ce livre-ci je ne l'avais jamais feuilleté, j'avais jamais vu le contenu donc c'était une véritable surprise, il se découpe en plusieurs parties la première chose que je peux vous dire c'est qu'honnêtement j'ai adorer le design mais vraiment j'ai eu un coup de cœur dessus, j'adore euh, les différentes calligraphies qui sont utilisées, la façon dont les images sont assemblées, euh, le mélange entre images de films bon même si c'est vrai que les doubles pages avec une gazelle qui ne sert à rien bon ça c'est un peu moyen mais sinon honnêtement euh, j'ai beaucoup aimé, j'aime aussi le fait que sur certaines pages on ait les paroles de la chanson alors c'est vrai que j'ai un petit peu chanté du coup <rire> en les lisant, ce qui m'a fait un petit peu bizarre c'est qu'en fait les deux tiers du livre reprennent l'histoire originelle donc c'est pas du tout euh, un type d'art-of qui est classique, c'est un art-of en anglais j'ai oublié de le préciser, sur les deux tiers vous avez donc l'histoire qui est racontée avec tout autour des concept art et des images du film donc c'est plutôt bien parce que ça nous fait un peu comme un séquence par séquence avec à chaque fois euh, du coup quelques petites anecdotes dans les légendes, quelque chose que j'aime beaucoup et que je reproche à la majorité des art of que je lis donc ça c'était vraiment... ah ça j'étais contente franchement quand je l'ai lu je me suis dit ah voilà Disney a réussi à faire un art of euh, enfin fait des légendes détaillées qui nous expliquent un petit peu vraiment les coulisses, ce qu'on attend en fait Il y a différents dessins qui sont faits par tout un tas de réalisateurs différents, d'animateurs, etc. Je pense notamment à Andreas déjà. Et du coup, le dernier tiers est vraiment ce qu'on attend d'un art-of. J'avais un petit peu peur que ce soit juste l'histoire avec quelques croquis et là par contre vous m'auriez pas vu aussi contente, je vous le dis tout de suite. Dans cette dernière partie, on aborde vraiment tous les secrets du film en fait, donc on aborde notamment toute la partie musicale qui est super importante puisqu'il y a quand même Elton John qui y contribue, on a tout l'aspect visuel, etc. On a notamment le, le voyage en Afrique dont ils se sont inspirés pour faire le Roi Lion et honnêtement c'est un art off que j'aime beaucoup mais honnêtement je suis tellement contente d'avoir ce livre je, je trouve qu'honnêtement il vaut largement ses 30$ euh, je sais qu'il peut monter à des prix faramineux genre 400-500€ donc si jamais vous avez l'occasion de le trouver à moins de 50€ honnêtement foncez, craquez dessus si vous êtes fan du Roi Lion vous ne le regretterez pas croyez-moi après le point de vue négatif en dehors du fait que... Euh, bah on n'a pas tant de secrets, c'est le fait qu'on n'a pas vraiment de croquis, d'esquisses ou d'explications qui sont très différentes de la version finale qu'on connaît en fait. On n'a pas, euh, je sais pas, moi bon, Scar qui serait en blanc par exemple. On n'apprend pas de choses sur les scènes coupées. On n'apprend pas de choses si par exemple euh, Simba aurait dû avoir un frère, vous voyez. Bon là j'invente complètement mais on n'a pas tout cet aspect en fait. Des choses qui ont été coupées et qui ne sont pas dans la version finale qu'on connaît déjà. L'autre truc que j'ai pas trop aimé non plus, c'est qu'on a toute une partie sur l'explication de l'animation qui est pas spécifique au royaume. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, je trouve que ça apporte rien à nous de nous renseigner justement sur les techniques d'animation, etc. Mais sur un art of du royaume, on veut en apprendre plus sur le royaume. Quand je relis mes impressions à chaud sur le livre, j'ai l'impression d'avoir un avis global qui est plutôt négatif et en fait là avec le recul j'ai vraiment un avis très très positif sur le livre. J'étais partie pour mettre un 5 sur 5 mais maintenant que je relis tous les petits défauts que j'ai vus sur le livre, je vais lui mettre la note de 4 sur 5 parce que du coup bah, il a quand même des défauts qui sont non négligeables, il ne vaut pas sa cote actuelle vraiment mais si vous le voyez à moins de 50 euros foncé. Et enfin je termine par un livre dont je vais vous parler assez rapidement puisqu'il s'agit du livre simplissime La cuisine en famille, la plus facile du monde avec disney alors je pense que vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux et si vous me suivez pas franchement vous manquez quelque chose venez pas m'ajouter sur snapchat ça sert à rien j'ai décidé de désactiver l'application mais euh, venez me voir par exemple en Insta Story, je suis une catastrophe en cuisine mais vraiment je, je suis la reine des personnes qui grillent les plats euh, <rire> qui met le feu aux casseroles qui se retrouvent dans des situations improbables et c'est limite un défi pour moi de faire des choses comestibles Notamment quand je tente des nouvelles recettes, je sais pas faire grand chose à part de la nourriture de survie d'ailleurs pour être honnête. Et donc du coup quand j'ai vu le principe du livre, je me suis dit que j'avais très envie de le tester. Dans le sens où j'ai envie de voir si c'est si simple que ça et si je suis capable euh, de faire les recettes, qu'elles soient bonnes, qu'elles ressemblent au visuel et qu'elles soient comestibles. Donc ce que je vous propose c'est de me dire en commentaire avec un hashtag oui ou un hashtag non si vous aimeriez que je teste ça dans une vidéo euh, que je choisisse, je sais pas, 4 ou 5 recettes et que je les teste en vidéo. Pour vous parler, en tout cas, du livre en lui-même, le livre ne coûte pas très cher, il coûte 15 euros, ce qui est quand même assez euh, relativement euh, raisonnable. Les Simplissimes sont des collections de livres, justement, sur la cuisine facile. Rien que l'esthétique est simplissime et c'est quelque chose que je trouve très drôle. Donc C'est vraiment en famille, donc c'est aussi compréhensible pour nous que pour des enfants. Et comme vous pouvez le voir, les doubles pages sont très visuelles. Ah, ah. Donc euh, vous avez des double pages qui sont très imagées, ce que j'ai trouvé génial c'est que vous en avez sur tous les films, donc là par exemple on a Winnie l'ourson, donc on a une partie un petit peu liée au dessin animé mais on a également quelques explications qui sont comme vous voyez très simples. Euh, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, 4, 5, 6 à tout casser, vous avez un menu avec les différents ingrédients par exemple si vous voulez faire des menus à base 2, etc et vous avez également toutes les recettes, alors les recettes ne sont pas triées en fonction des personnages disney et je trouve ça bien justement qu'ils aient repris des disney de toutes origines pour avoir de la nourriture de toutes de tous horizons aussi. Il euh, y a des recettes, euh, des recettes végétariennes, il y a des desserts, il y a des entrées, il y a vraiment de tout. Et je pense vraiment qu'il est vraiment agréable à avoir en famille ou pour des gens un peu désespérés comme moi. <rire> euh, là, honnêtement, je vois rien d'insurmontable, après je ne l'ai pas testé comme je vous l'ai dit. Vous avez également un petit mot de Jean-François Camilleri qui est notamment euh, le président de la Walt Disney Company France, hein, juste ça. Après vous avez du coup le mode d'emploi, euh, genre euh, comment faire pour cuire des pâtes, etc. Hein euh, et vraiment je pense que c'est un livre qui est intéressant, qui peut être pas mal pour cuisiner en famille, pour les étudiants, pour les personnes qui apprennent à cuisiner. Euh, C'est sûr que si vous êtes vraiment euh, un petit Rémi de la cuisine, vous n'allez pas apprendre grand chose et vous allez être frustré. Mais ça reste quand même un ouvrage que je trouve très sympa, euh, qui est accessible à tous, qui est facilement compréhensible et qui honnêtement donne envie de se mettre à la cuisine du coup je lui mets un 5 sur 5 le seul petit bémol si vraiment j'en mettais un c'est que je trouve qu'il n'y a pas tant que ça de recettes qui sont vraiment liées au Disney je pense par exemple à la ratatouille dans le film ratatouille que j'aurais beaucoup aimé savoir faire de façon simplissime mais je comprends que ce soit difficile et on a notamment par exemple le plat de bolognaise de la belle et le clochard qui sont à l'intérieur donc vraiment une très très belle réussite et bravo aux équipes de Disney France pour ce livre voilà si vous passez par là voilà ma Pixie Army, c'est tout pour ce très très long Disney Book, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, j'espère que vous êtes toujours au rendez-vous, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, pour me faire savoir que vous êtes resté jusqu'au bout et pour me faire savoir si vous aimeriez cette fameuse vidéo cuisine, je compte sur vous dans les commentaires avec le hashtag oui ou le hashtag non. Et n'oubliez pas également le concours pour remporter le livre de Haunted Mansion, euh, j'ai hâte de vous le faire gagner, et je suis vraiment super contente de pouvoir vous proposer ce petit concours. En attendant la prochaine vidéo, ma pixie army, prenez soin de vous, je vous aime, abonnez-vous, likez, partagez ma vidéo, ça fait toujours plaisir, on est en route vers les 15 000 et c'est quand même assez fou, donc merci du fond du cœur et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime, bisous, bisous, bisous